Salut gang, c'est Weedman, content d'être avec vous. Donc on est en présence là, de mes deux lumières Vipar Spectra. Les deux dernières lumières qu'on a utilisées pour la dernière groupe avec le fameux GMO Animal Cookie qui est en train de sécher. qu'on a vu là, des photos dernièrement sur mon Instagram. Donc à gauche, on a la lumière XS2000 et à droite, on a la P2000 donc, on va utiliser encore euh, ces deux lumières pour un autre gros, jusqu'en euh, jusqu mars. En mars, Vipar Spectra est supposé de m'envoyer une autre lumière. Donc, un nouveau modèle. Euh, vraiment, vraiment hâte de voir ça, là. Euh, supposément là, en fin mars. Donc, comme je vous ai dit, on va faire un autre gros en attendant. Et là, on va faire le ménage. Hein? Parce qu'il y a des trips, il euh, y a des corps morts. Il euh, y a des feuilles mortes, euh, et surtout, des spider mites. Donc, on va réessayer encore là, de se procurer des prédateurs, euh, pour ceux qui s'informaient, pour les prédateurs. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé dans ma dernière go Je ne les ai pas vus, les prédateurs. Est-ce qu'ils ont eu froid pendant le transport? Euh... Mais les prédateurs n'ont pas fait le travail. Donc, euh, est-ce qu'on va changer de prédateur? Est-ce qu'on va... Euh changer de méthode euh, c'est à suivre c'est à suivre donc euh, on va continuer cette vidéo en faisant le ménage donc euh, on voit les résidus là, des nutriments avec l'eau quand ça déborde le petit bucket bleu à gauche pour le pink couche qui était vraiment euh, tout petit donc on va faire notre possible, on va faire ça là, immédiatement. Ouais hey bro, c'est effrayant les plateaux. Pourtant, je les ai frottés, man. J'ai shooté le fleur, j'ai frotté. Et puis là, je regarde ça, là, c'est en train de sécher. C'est effrayant. C'était effrayant. On va y aller de même. J'ai fait de mon mieux pour le ménage. J'ai fait de mon mieux pour le montage aussi. On va y aller avec les king kush, des kinkush et des plants que j'ai commencé à graines de cannabis régulières. Donc, on peut avoir des mâles. Les mâles donnent du pollen, des petites boules de pollen. On n'en veut pas. On veut des plants femelles pour avoir des cocottes. C'est des graines de cannabis que j'avais trouvées dans le cannabis que j'avais acheté à Oka Chez Medicine Box Donc 256 graines de cannabis que j'avais trouvées dans un 28 grammes Plusieurs m'ont dit d'aller les retourner, mais... Avez-vous déjà été là-bas? C'est assez intimidant, là. ça ne me tente pas de retourner ça Donc on y va avec Vipar Spectra, la XS2000, la P2000 J'espère que mon montage a été pas euh, pire pour la première fois et on y va avec tes king couches, un pouce, un commentaire. Merci tout le monde.